5. Nous allons vous présenter la, la, la nouvelle anthologie. Donc, depuis l'année dernière, euh, la, le festival a euh, fait un appel à texte et produit une anthologie donc, euh, sur la thématique du festival. L'année dernière, c'était Civilisation. Cette année, c'est Rouge. Donc euh, c'est pour ça que vous voyez notre assemblée en rouge pratiquement. Euh, c'est pour ça qu'on a toute cette petite note de couleur. Euh, je vais euh, Hélène Marquetto, donc tu, je, tu es donc l'anthologiste la, qui a dirigé cette anthologie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases euh, comment ça s'est passé cette année Et puis après, on donnera la parole aux, aux auteurs, aux autrices et auteurs qui sont avec nous, qui nous, ont, qui nous ont fait le plaisir de venir nous rejoindre et qui euh, vont parler euh, de, bah, de, leur, euh, de, cette, de la nouvelle qu'ils ont écrite. Je, je parlerai aussi d'une nouvelle un peu particulière. Euh, à, à la, enfin, quand tout le monde aura parlé, euh, c'est la nouvelle qui a été écrite par euh, Sarah Newton et qui est dans... Je vous dirai pourquoi elle est un peu particulière. Donc, euh, je te, te passe, passe la parole. Eh bien, oui, c'est une anthologie sur le rouge. J'ai reçu beaucoup de textes. C'était un appel à textes publics. J'ai reçu 112 textes. 112 textes pour en, en trier. À la fin, il y en a 19. Ça n'est pas du tout évident. Parce qu'il y a des mauvais textes qu'on élimine d'office. Il y a de très bons textes qu'on gardera d'office. Et puis, il y a... Il y a une quantité relativement impressionnante, je dirais une bonne trentaine de textes qui ont des qualités. Et, et comme ils ne sont pas comparables entre eux parce que les idées sont différentes, c'est très difficile de faire un choix. Donc on essaye que le choix soit fait de façon à ce qu'il y ait à la fois la plus grande variété de textes, de façon à ce que chaque lecteur puisse y trouver son bonheur, mais également qu'il y ait quand même une unité, une unité d'idées. Bon, l'unité d'idées, elle se fait beaucoup par l'anthologiste, puisque malgré tout, c'est un choix tout à fait personnel. Et, et il y a de très bons textes qu'on va éliminer, d'autres moins bons qu'on va garder pour telle ou telle raison, et on essaye d'y se répondent Et je ne dis pas la difficulté au moment, quand on a fait enfin les choix, de les classer, dans un ordre qui puisse les mettre le plus en valeur chacun possible et après bien sûr il y a le travail avec chaque auteur en fait cette fois-ci c'est surtout des autrices et c'est un hasard mais le travail pour essayer que chacun puisse avoir le meilleur texte possible, en somme il vous livre des diamants et vous faites euh, le lapidaire vous, vous polissez les facettes autant que possible pour que il y ait le plus de chances possible à cette anthologie donc là comme vous vous en d'ailleurs, c'est évident il y a eu beaucoup plus d'autrices que d'auteurs c'est un hasard je ne trie pas je le dis par rapport à la table ronde de ce matin je ne trie pas les gens en fonction de leur sexe je trie en fonction des textes donc de l'idée du style qui me plaît et cette année est-ce que c'est dans l'air du temps oui, les femmes l'emportent largement sous les hommes dans cette endroit aussi, qui ont d'autant plus de mérite à être prises, qu'ils le disent bien. <rire> Donc, je vais vous présenter, dans l'ordre où on est assis, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus pratique, c'est la féministe de combat, Katie Stewart, qui est oui, ma féministe de combat, tout à fait, et, et je pense que ça vaut la peine d'être fait. Et elle vous écrira quelque chose qui est titré Les flûtes de Pels » qui parle de flûte, mais c'est une musique très, très, très particulière. Mais elle va vous en parler elle-même. Ou euh, en lire quelques lignes, comme tu veux. Alors, c'est les flûtes de Pils. Et si on l'écoute bien, flûte de Pils, c'est une contrepétrie. Voilà. Les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. 1 roi 22, verset 38. Je m'étais d'abord cru atteinte d'acouphènes, ces sons parasites agaçants qui peuvent s'installer dans l'oreille ou la tête des gens sans qu'on en connaisse clairement les causes. Ça sifflait de temps en temps dans le calme ou le brouhaha, matin, midi ou soir. Une brève recherche sur le net avait suffi à me détromper. Les acouphènes ne forment pas une mélodie, qui plus est toujours la même. J'avais alors regardé du côté des hallucinations auditives, sans toutefois m'y retrouver. Les les symptômes supposés les accompagner. Je m'arrêtais là. Oui. Et juste vous dire que les flûtes correspondent à un son. Un son que personne n'aimerait entendre et qui est assez funeste. Et pour moi, le rouge, c'était évident là-dedans des histoires de sang, des histoires de prostituées, des histoires de rois, des histoires de vengeance à travers les générations et des histoires d'Internet aussi. Amélie Bousquet a écrit le, la seconde de ses nouvelles et j'avoue que je, je me perds sur le titre, c'était... Terre de sang, sans monde. Voilà, le monde, en fait, je me, je me fie surtout au contenu du texte. Effectivement, c'est un monde très sanglant, très rouge, et très, fémi, très féministe aussi. Enfin, tout au moins, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais il m'a paru particulièrement intéressant, parce que c'est un thème de science-fiction, mais de science-fiction à l'antique, c'est-à-dire dans le bon sens du terme. Cette science-fiction ne parle pas de, de robots, de fusées, de toutes ces choses-là. Elle parle de nous, de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle m'a paru très intéressante dans cette présentation-là. Euh, donc moi, ma nouvelle euh, se passe effectivement dans un, un univers futuriste. Euh, où euh, la Terre euh, n'a plus les ressources suffisantes pour euh, nourrir euh, l'humanité qui est devenue extrêmement euh, nombreuse, et, euh, où par, et où par contre on a pu développer euh, le voyage dans, dans, euh, dans l'espace et découvrir des planètes potentiellement habitables. Et les moins fortunés euh, du, des, des humains sont envoyés donc sur des planètes pour essayer potentiellement de les coloniser. Et donc, une de ces planètes est une planète entièrement rouge, où, euh, où les, les humains vont tenter de survivre, ce qui ne va pas être spécialement facile. Je peux essayer d'en lire aussi. Pardon ah. Des cris fusèrent, emportés par le vent qui commençait à forcir. Les tiges d'Hérine, à moitié tressées, s'échappèrent des mains d'Esther. Elle leva la tête. Plusieurs silhouettes couraient vers le carré où travaillait Joas. Une bouffée d'angoisse lui comprima la poitrine. Elle se hissa sur ses jambes et laissa ses pieds suivre d'instinct le labyrinthe des bandes de terre pourpre. Ses pas la guidaient sur ces fins rubans entourés de l'eau rouge et visqueuse, omniprésente à la surface de la planète. Malgré tout, elle peignait à traîner son corps lourd, au ventre distendu. Sa grossesse arrivait à terme. » voilà. Merci. Merci. Donc après, je vais vous passer l'Alexandrea. L'Alexandrea est une nouvelle qui est de science-fiction, mais à la vérité, elle pourrait se passer n'importe où. Ce qui est intéressant, c'est le fond. Parce que le décor, c'est vraiment l'unité, c'est l'unité classique de lieu et de temps, parce que c'est une jeune femme qui est en train d'écrire dans une pièce entièrement blanche, sans autre présence que celle de Roubou. Et c'est une nouvelle assez cruelle, et dans ce sens-là, elle est très rouge. Merci. Effectivement, euh, en fait, j'étais moi-même surprise de cette nouvelle et d'avoir écrit cette nouvelle parce que ce n'est pas forcément euh, le genre d'histoire que, que je fais d'habitude. Mais j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon idée euh, et c'est ça qui, a pour moi, était vraiment important dans le déclic du thème et dans le déclic d'un article que j'ai lu juste avant et qui m'a permis d'avoir l'impulsion. Et j'étais très heureuse, en fait, quand Hélène m'a dit qu'elle la retenait, parce que j'avais très peur, en fait. <rire> et surtout, j'avais peur de choquer Hélène en me disant « Mais elle ne doit pas être habituée à ce que j'écrive, ce genre de choses. » euh, Et au final, c'est un de mes textes préférés, je pense, euh, en tout cas aujourd'hui, euh, parce, que, parce, que, parce que déjà, je suis allée au bout de, au bout de ça. Alors du coup, hop, qui s'appelle « Question de survie ».« Je m'appelle Rouge. Sans doute pas mon prénom de naissance. » Aucun souvenir pour en attester, ni même à quoi pouvaient ressembler mes parents. Grandir dans ce quartier du vaisseau n'est pas à avoir des références fiables. Mieux vaut oublier son passé, se concentrer sur son présent et s'accrocher à l'idée d'un avenir. Je m'appelle Rouge, parce que c'est le nom qu'on me donne d'aussi loin que je me souvienne. Je crois que c'est à cause de ma tignasse. Des boucles rousses marquent plus les esprits qu'un visage passe-partout ou un corps chétif. C'est un signe distinctif pratique, une telle couleur de cheveux. Cela donne une existence dans le regard des autres. Je n'ai pas croisé d'autres rouquins dans mon secteur. Je me demande quel nom ils auraient porté. Après tout, on ne va pas être plusieurs à s'appeler pareil. Rouge 1, rouge 2, rouge 3. Non, c'est moche. Je suis la seule rouge du quartier technique B3A et cela me convient. Donc la nouvelle suivante, l'autre riche suivante qui vous parlera, est hein, Chantal Robilière. Chantal Robilière qui a un amour très très très très marqué pour Venise, mais effectivement dans Venise la rouge rien qui bouge et elle y fait bouger, elle y fait bouger un bateau particulier. Avec finalement une histoire qui est très familiale, on va dire. Ça commence ailleurs. Oui, ça commence pas. Ça commence pas dans la ville dont tu parles. Mais ça fait rien. Il était né le jour de la Saint-Hubert. Alors, manque d'imagination ou réel amour du prénom. Ses parents l'avaient appelé ainsi. Au village, on l'interpellait. « Oh, Bébert, oh !» Il devint donc pour nous Pépé Berthaud. Il nous menait voir le monde que ce soit aux sources secrètes de quelques torrents du massif central ou sur les corniches au craie de la Grande Bleue. Par exemple, il nous faisait chercher du haut du phare de la Garoupe, le rayon vert. Il nous disait, l'œil gourmand, qu'il l'avait vu une fois après une longue traque au large de Java. Nous, figés d'admiration, ne l'avions entreaperçu que dans Jules Verne. Quand on prenait le soleil du soir, assis sur les marches de la maison familiale, il nous disait sans phare qu'il avait lu presque tous les livres pendant ses voyages au long cours. Pour le prouver, parce qu'on en riait, il nous embarquait le lendemain vers le Bibliorail, ou la petite bibliothèque municipale. On l'interrogeait sur les titres qu'on déchiffrait, nuque tordue, langue pendante, sur les rayonnages. Eh bien oui, miracle, il nous en racontait aussitôt le contenu, avec de criantes divergences quand on redemandait un même titre pour le piéger. Alors c'est un texte à contrainte, je ne sais pas si on en parlera après. Hein? Tu peux en parler je maintenant, peux en parler maintenant? Je Voilà. Voilà, euh, comme j'ai dirigé d'autres anthologies où je me suis retrouvée à avoir le même mot en revenant 92 000 fois, euh, le mot fait par exemple, euh, ou le mot Moscou pour Dimension Moscou, euh, je me suis dit qu'il y aurait plein de rouge dans, ce, dans cette anthologie, ce qui paraissait logique, et donc euh, comme par ailleurs je suis linguiste, je me suis dit je vais utiliser exclusivement des synonymes du mot rouge plutôt que d'utiliser le mot rouge pour décrire cette ville imaginaire au début puis réelle après, petit à petit euh, qui est donc Venise tu m'as spoilé Venise bon, c'est pas grave et donc euh, voilà et Hélène m'a ensuite demandé euh, tu pourrais nommer la contrainte que tu as utilisée je dis pas de problème, etc sauf que quand j'ai commencé à chercher dans les... Euh, dans les textes euh, euh, de référence autour de Loulipo, je n'ai pas trouvé donc j'ai dû demander à Jacques Jouet puis à Marcel Benabou euh, voilà, une contrainte comme ça où j'utilise des synonymes d'une couleur comment on peut l'appeler tout simplement euh, j'ai eu beaucoup de mal à avoir une réponse parce que eux mêmes ne savaient pas, euh, ça n'existait pas, alors c'est tout simple à faire, ça n'existait pas, et finalement on a trouvé euh, une façon de nommer cette contrainte, ça ne sera pas la contrainte des vagabonds du rêve, mais euh, voilà, c'est la contrainte du filigrane synonymique. Voilà, pour les gens qui aiment, ah, ça en jette, hein. ça jette du rouge, hein. allez Effectivement, une contrainte comme ça pour une fiction qui est le seul festival sans contrainte, voilà. c'est doublement chouette. Donc, je vais, Donc, je vais vous passer vous après Prémini Carballec, qui a fait quelque chose, justement, on parlait des étiquettes ce matin et qui n'est pas étiquetable. À la rigueur, on pourrait le mettre dans la fantaisie, à la rigueur, mais pour pour moi, non. C'est ce que je disais ce matin, il y a les bons textes et les mauvais textes. Quand un texte est bon, il n'y a pas besoin de lui trouver une étiquette. C'est également assez cruel et c'est dans un monde très féminin, mais ça m'a paru particulièrement intéressant aussi pour montrer ce que les femmes sont prêtes à payer pour finalement être pleinement humaines. Merci. Merci. Euh, oui, effectivement. Donc, c'est une nouvelle qui se passe dans un Tibet un peu fantasmatique, au Tibet ou au Népal. Je me suis inspirée de loin de, de ces cultures et de ces paysages. Et euh, j'avais pas vraiment d'idée pour participer à cet appel à texte. Et puis, tout d'un coup, euh, trois jours avant la, la fin, j'ai eu. Euh, euh, enfin, je pensais bien sûr que tout le monde, enfin beaucoup de personnes, allaient exploiter l'idée du, du rouge, hémoglobine, sang, etc et je trouve qu'il y a un sang dont on parle pas tellement en fait en littérature en général, c'est le sang des règles en fait, le sang qui coule chaque mois de notre corps. Peut-être que toi, Kéti, t'en parles, c'est possible, mais c'est vrai que c'est un peu tabou. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, ça va être l'occasion d'exploiter un peu ce thème. Et c'est un, une nouvelle qui est à la lisière de la fantasie et du fantastique, je dirais, si vous pouvez mettre des étiquettes, peu importe. <rire> oui, voilà. C'est surtout une allégorie en fait, de ce que, peut être, ce que peuvent être les choix auxquels les femmes sont confrontées dans la vraie vie actuelle, en fait. même maintenant, je pense. Peut-être un peu moins dans les sociétés occidentales, mais parfois, il y a des choix qui ne sont pas simples. En fait. Donc, voilà. Et ça s'appelle « Le prix du sang ». Le premier sang était toujours pour Kamasapa la Blanche et pour les sœurs, il signifiait l'entrée dans l'âge de femme. Celle qui ne voulait pas s'y conformer, celle qui avait peur, celle qui s'enfuyaient. Kamasapa est transformée en Zoom. Elle n'avait plus qu'à errer sans fin dans les vallées venteuses du Bainalong. Oui, je vais là Sinon, ça fait long. Oh, D'accord, bon, je m'arrête là. Je voilà. euh, il faudrait qu'on qu ait le temps de, de voir tout le monde, oui. parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, euh, Pierre. Pierre tu te Bon alors qu'est-ce que je vais dire Non, je vais passer à Louise d'abord. Comme elle ça, bien, tu auras bien, tout ton temps dernier. D'accord Et nous l'a aussi. Déjà, elle m'a passé elle n'est pas dépassée au coup <complétement>, euh, des <rire> <rire> bah, Présente-la, plutôt. Alors, voici Louise qui a écrit Louise Roulier, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle. Bleu blanc blues et, et je peux pas en parler sans la déflorer. En fait, en fait, elle m'avait écrit deux nouvelles. Une excellente, plus longue, qui parlait du rouge, mais celle-ci parle du rouge en creux, et ça me paraît encore plus amusant. C'est terrible parce que je sais pas trop ce que je peux lire non plus. Voilà, c'est une nouvelle dont le, dont le concept c'est. L'amorce, l'amorce, on va lire le, le début. Alors, euh, le début est très parisien, je suis navrée. Euh, ouais. euh, donc, bleu, blanc, blouse. C'est toujours une plaie d'aller de la défense à nation par les correspondances, mais aujourd'hui, vraiment, les transports sont pénibles. Quelle journée crise Le métro, pas top. Le boulot, pas top. Reste le dodo, espérons que ça s'arrange. Je continue pas parce que... Oui. c'est Pierre, tu prends tu laisseras une petite classe à tonia. Pierre a écrit quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire, parce qu'il s'est très amus, beaucoup amusé sur les mots, sur euh, les allitérations, c'est très drôle, à mon avis. Bon alors.. Parle un peu, euh, voilà, avant, avant de lire. Bon, en fait, c'est un fragment, c'est un fragment d'un livre qui est écrit entièrement avec des contraintes ou, oulipistes et euh, que je n'ai pas encore pris le temps de travailler. Il y a qu une vingtaine d'années que je l'ai terminé, donc euh, il, il dort. Et de temps en temps, j'en prends un morceau. Et, et donc, euh, bah, et là, ça vient d'un chapitre où euh, on a les couleurs. Alors, là, le, le rouge, et je l'ai. Le temps voulu, parce que quand même, tu m'avais rappelé la veille euh, de la date limite qu'il fallait renvoyer quelque chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai en magasin Trouver ça. Et, mais j'ai retravaillé quand même. Au moins 10 minutes. <rire> voilà. L'île rouge. Le ravaudeur étudiait un portulant tracé de diverses encres colorées sur un parchemin regratté pour y chercher le chemin. Quelques encres à l'encre rouge y marquaient des ports. En déport sur la côte exposée, posée au creux du Nance, en ce lieu où les vents les éventent très peu. C'était un archipel. Cap à l'ouest, rugit-il, et le trappeur, aussitôt, de car à la barre du radeau, docilement obtempère. Le radeau vire de bord, sur bâbord, bordé au plus près, cherchant l'île, et l'île, belle île, il y file d'un coup d'aile. Elle, si belle, corail sur l'argent de ses rails Rouge et qui raille La voie éraillée des mouettes fluettes Embrassant la vague qui embrasse des brasses d'eau libre C'est l'île rouge Une plage de Mars s'étire Croissant de fer rouillé Entre la mer et l'horizon pourpre D'une végétation chromatique Une écume rosée vient battre Les sables métallifères C'est l'île de sang, l'île cerise L'île soleil couchant, l'île de corail Le radocier échoue. Et moi aussi j'arrête là. <rire> voilà. Ben, yeah. euh, il faut de parler de ta nouvelle aussi. Euh, ouais. Dunia Charaf. Dounia Sharaf nous a fait une nouvelle et elle a pris quelque chose d'assez extra extraordinaire. Elle a pris un rapport, un rapport administratif pour en faire une nouvelle. Et ça, c'est une gageure. En fait, moi, ce qui m'a inspirée, de, quand euh, l'appel à texte a suivi le, la fin du festival de l'année dernière, c'était le début de nos canicules qui sont devenues habituelles maintenant. Et le rouge, pour moi, c'était les cartes météo que je voyais à la télévision, sur Internet. Donc, je suis partie de là-dessus et puis je me suis dit, tiens... Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un monde pas post-apocalyptique, du coup, mais post-météorologique Je ne sais pas si ça se dit. Donc, euh, je ne sais pas si vous en avez trois Merci. Je rapport d'incident. Rapport d'incident sur les filets hydrauliques en lieu très hautement sensible du réseau Point Rouge. Donc, c'est l'endroit où on va du coup, je ne sais pas. Rapport numéro 16, relance dister, objet, déprédation sur les filets, date 30 août 2300, troisième saison caniculaire. Euh, <rire> en <ai> encore... <rire> Rapport, le 29 au matin, avant l'arrivée du vent de poussière argileuse venant du sud du Danemark, j'ai fait le tour réglementaire des rangs de filets tendus sur le plateau de Zagora. Ils sont tous en bon état. Aucune raison visible pour que le matin, le réservoir municipal soit au niveau 6 et non 7, ce qui signifie qu'il n'est pas entièrement plein, non par manque de condensation nocturne d'eau sur les filets, mais par négligence grade 1, soit un manquement dans l'entretien des conduites en céramique non poreuse. Et bon, c'est une petite enquête que fait un agent. Euh, les filets, euh, je sais qu'au Pérou, ça existe c'est comme, bah comme le sud du Maroc, il hein, y a le courant froid des Canaries qui monte, là-bas je ne sais pas comment ça s'appelle le courant glacé, et quand il y a un courant froid, les terres sont stériles, c'est le désert. Et du coup, il y a quand même de la, de, de la, du brouillard, et en fait on récupère l'eau sur des filets qui s'égoutent. Comment Je ne sais pas, c'est vraiment des réalités très, très géographiques. Voilà, et donc, euh, voilà, je suis partie de là. Il y a tellement plus d'eau qu'on est obligé de l'attraper dans l'atmosphère. Et... Mais c'est humoristique aussi. Il y a de l'espoir. Donc, euh... oui, je pense que là, j'ai fait le tour avec les présents. Bien sûr, il y a des auteurs qui n'ont pas pu venir. La seule chose qui m'est très surprise, et je le dis, c'est que personne Personne ne écrit vraiment un texte sur, mais vraiment, en en parlant plus que par quelques mots, sur la Révolution. Est-ce que c'est moi qui suis vraiment une antiquité et qui pense toujours à la Révolution française Ou est-ce que la Révolution ben, a été oubliée de tout le monde Je trouve ça très, très, très, très curieux. Il y, Il y a beaucoup de sang par contre, mais pas de gore, parce que de toute manière, ça ne serait, serait pas passé, passé. avec moi. <rire> En tout cas, je vous remercie d'être venu m'écouter. Je voudrais dire quelque chose. Est-ce que tu pas peux votre d'eau mot... Pardon Ah oui, non, non, c'est que il y a, je vous avais dit au début, qu'on avait une nouvelle un peu particulière, qui est une nouvelle euh, qui a été écrite par Sarah Newton, que pour beaucoup vous connaissez, et qui a été la première qui était là, qui n'a pas pu venir, mais vraiment pour des raisons très graves. Et qui euh, du coup a écrit sa première nouvelle et publié sa première nouvelle en français, sans la traduire, et c'est sur Mindjammer aussi, sur Mars non sur Mars, c'est sur Mars, elle a écrit sur Mars tu lis un petit morceau voilà. je pense que il faut encourager les anglophones qui se mettent à écrire oui, en français je trouve qu'il faut toujours voilà. encourager <rire> sa nouvelle, je la trouve excellente aussi, c'est de la science fiction ça s'appelle Les fantômes de Mars je cherchais du rouge, mais il n'y en avait pas. Même quand la navette commençait sa descente, je scrutais la planète avec une déception croissante, ne trouvant que les nuages et les bleus clairs d'un monde terraformé dans le passé lointain. Même après deux siècles de vie, je suppose que j'étais toujours naïve. Le vrai Mars n'existait-il plus Nous atterrîmes à Ulysse plutôt qu'à Certis-Major. Je préférais un spatioport plus petit, afin d'éviter la foule qui devait grouiller dans la capitale. Du surcroît, j'avais envie de voir le mont Olympe avec sommet incrusté de neige carbonique qui s'élevait au-dessus de l'atmosphère. J'étais surprise par la beauté d'Ulysse. Ville portuaire, elle s'étendait aux rives de la Sierce dont la source se trouvait dans le massif de Tars, à 1000 kilomètres au sud. À côté du spatio-port, le vieux quartier faisait étalage de dédales, de rues et d'antiques bâtiments où les bosquets de flûtiers pénétraient jusqu'au centre-ville. Je trouve que c'est une écriture particulièrement belle et je l'apprécie doublement parce que je serais contente moi de parler, d'écrire comme ça en anglais ça ne sera jamais le cas je trouve que c'est une écriture très française je peux dire que c'est le premier auteur que j'ai vu à utiliser des imperfects du subjonctif et à les utiliser si correctement qu'il ne pas du tout l'oreille et c'est vrai que je regrette qu'elle n'ait pas pu venir parce que ce sont des très gros problèmes et elle le regrette je vous remercie. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser, parce qu'après nous nous enfuirons. un bateau un petit peu ancien, un petit peu inspiré, mais pas tout à fait, des barques sur le Nil. Je voulais une barque dorée qui présente l'irruption dans l'univers, dans l'univers en général, dans l'univers rouge, dans l'univers du fond des étoiles. Je voulais que l'imaginaire surgisse et atterrisse chez nous, enfin amérisse, on va dire, chez nous. Voilà. En ce qui me concerne, je fais les deux, c'est-à-dire que j'essaie de travailler sur un sujet que j'ai choisi, un conte par exemple, etc. Donc je vais écrire des textes tout à fait entre guillemets normaux, de pastiche, de retravail, de réécriture. Bon, et puis à un moment je vais me dire bon, euh, j'écris sur les faits, mais j'en ai marre euh, du mot fait. Donc je vais essayer d'écrire un texte qui n'utilise pas le mot fait. Alors, comme uniquement enlever un mot, c'est un, enfin, un peu simplé, euh, je vais du coup enlever tous les mots qui ont des F. Hein? Euh, voilà, c'est comme ça que je, je, je, je réfléchis. Et après, je vais faire le contraire. Je vais en faire un, je vais faire un tautogramme où tous les mots pertinents vont commencer par un F. C'est un exemple, hein, je veux dire, mais voilà, c'est ma façon de procéder. Mais je, compre je comprends tout à fait que d'autres euh, façons de faire, en plus ça ne peut pas vraiment marcher avec un roman, il faut que ça marche avec des nouvelles, il voilà. faut que ça marche avec du cours en tout cas, euh, parce que si on veut faire plusieurs contraintes, euh, voilà. Hein? Euh, même Pérec dans la disparition, les copains ont aidé, hein? ils n'étaient pas tout seul. Hein? parce que c'est trop compliqué. Euh, voilà. Euh, sur un roman euh, épais, il euh, y a de venir fou, quoi devenir voilà. fou, mais sur du cours on peut, mais bon, peut-être que d'autres... Pour ma part, j'ai l'écriture un peu plus sauvage, euh, pour moins euh, travailler mécanique, ça m'arrive euh, de temps en temps d'être bloqué, alors déjà d'avoir un thème, c'est pour moi, c'est déjà une contrainte. Hein. Euh, on va écrire sur le thème rouge, ben, voilà, on est déjà dans la contrainte. Et quelquefois, alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'est arrivé d'être bloqué, euh, pas réussir à continuer une histoire, j'avais commencé. Et ce que je fais dans ce moment-là, c'est j'ouvre mon vieux fichier qui s'appelle le livre que je n'écrirai pas, et, euh, et je fais de l'écriture automatique mais absolument automatique, tout ce qui vient, absolument tout ce qui vient, tout ce qui vient, tout ce qui vient. Ça peut être des angoisses du moment, ça peut être euh, n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Il en est sorti des histoires qui ont été retravaillées par la suite, mais, euh, mais voilà, mais est-ce est que c'est une contrainte Oui, c'est une contrainte de se dire, je fais de l'association libre, soyez libre. Alors merci pour la question parce qu'en fait je me rends compte que moi je n'écris qu'avec contrainte si un thème est une contrainte et je crois qu'en fait j'ai du mal à écrire sans contrainte tout simplement parce que ça stimule mon imagination et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien les, les matchs d'écriture, j'en parlais hier en table ronde parce qu'en plus de la contrainte, enfin en plus du thème on peut piocher une contrainte et du coup ça fait deux contraintes et alors là du coup bah, mon histoire elle existe dans ma tête et je me rends compte que c'est vraiment, euh, vraiment ça qui, qui me permet d'écrire. Oui, je prends -ci. Voilà. oui, tu parlais de enfin, d'absence de, de contraintes de fond. Et euh, oui, ça m'est arrivé. Euh, tout, ce qui est une contrainte aussi, comme on, comme on le disait, euh, j'ai écrit un, un livre, c'était dans, dans, dans ma série, pendant une quinzaine d'années, euh, tous les étés, bon, j'écrivais un roman. Et donc... Euh, dont la plupart ne sont pas publiés parce que j'ai laissé tout ça. Euh, bon. Et donc, un jour, je me suis dit, je vais en écrire un où je vais empêcher que des personnages existent, où il ne faut pas qu'il y ait d'histoire, et euh, où ma contrainte, c'est simplement 4 pages par jour pendant 75 jours, ce qui donne 300 pages. Et donc, c'est un texte que je publierai peut-être un jour, je ne sais pas, qui s'appelle 75 jours et je pense que c'est quand même pas trop mal raté trop mal réussi c'est mal raté c'est mal raté voilà toi t'as écrit sous contrainte de 300 signes ah t'es deuxième ouais mais enfin Il y, a, il y a des contraintes de forme et des contraintes de fond. Et l'intérêt, c'est de croiser les deux. Voilà. Quand on peut, quand on veut, enfin, personne ne nous oblige. Hein. Euh, euh, c'est intéressant de croiser deux contraintes, dont notamment une de fond, une de forme, parce que, comme tu disais, ça stimule l'imagination, ça nous oblige à aller euh, vers des choses auxquelles, spontanément, avec une écriture libre, hein, comme on disait au tout début, on n'aurait pas euh, forcément été écrire ça, enfin, ou en écriture automatique, comme ça, on n'aurait pas euh, été chercher dans les recoins, euh, or, je ne sais pas si c'est de notre inconscient ou de quoi que ce soit, euh, mais on n'aurait pas été chercher. Euh, et là, le fait même de mettre un filtre au fond, ces contraintes, c'est des fils, j'aime pas le mot contrainte d'ailleurs, parce qu'il il fait trop euh, sadomaso, bon. mais euh, euh, c'est des des règles qu'on se fixe, euh, ça, ça, ça oblige à aller chercher autre chose, à aller chercher, y compris, non, alors c'est vrai que moi je suis linguiste au départ, du vocabulaire dans des dictionnaires qu'on n'utilise pas d'habitude, un dictionnaire d'argot, un dictionnaire de, euh, ancien, un dictionnaire de marin, de terme... Je me souviens avoir utilisé des, des dictionnaires de nœuds marins, de termes, de nœuds marins, alors que je, je, bon, je sais ramer, c'est tout. Euh, voilà, oui, c'est déjà pas mal. <rire> euh, ou des dictionnaires de cuisine, des dictionnaires de plomberie. J'ai aussi regardé euh, des dictionnaires d'architecture. De, Alors, c'était avant que Notre-Dame ne brûle, mais il y a énormément de termes pour décrire des bâtiments, des, des, des bouts de bâtiments. Enfin. Donc, ça, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant. Après, chacun fait comme il veut. C'est vrai ce que tu dis, j'ai fait ça une fois où je devais écrire un texte, c'était dans le cadre d'une action euh, locale dans, dans la baie de Somme, euh, qui s'appelle euh, C'est tout Anna, et je devais euh, écrire et lire ensuite un texte dans une ancienne usine de serrurerie. Et c'est pareil, je suis allé chercher. Et j'ai écrit un, un texte euh, en prenant ce plaisir à, à goûter, à déguster tous ces termes que je ne connaissais pas pour la plupart. Ouais. Il y a des mots très jolis dans les, dans les, les mots, mots très, très jolis. jolis. Ah, oui. Il n'y a pas eu tellement d'hémoglobine. Il n'y a pas eu tellement d'hémoglobine, sachant que de toute manière, j'avais prévenu dans l'appel à texte que l'excès d'hémoglobine me gaverait très rapidement. Ça n'est pas un côté masculin. Et de tous les textes que j'ai eus, non, les, les hommes n'ont pas pu, vraiment. Je pense que dans l'écriture, tout au moins, de tout ce que j'ai vu, moi que ma petite expérience, je pense qu'il n'y a aucune différence de sexe, vraiment, au niveau des auteurs. D'ailleurs, quelquefois, il n'y a plus d'hommes. Quelquefois, là, c'est un hasard, mais vraiment, effectivement, les femmes l'ont emporté de loin. Mais c'est, non, c'est un pur hasard. Je ne vois pas de différence de thème. Vraiment, dans l'écriture, non. Et je vais, par contre, dire à Hugo finir sa réponse, oui, moi, comme dit, dit je suis libre, j'écris sans contrainte, je n'ai aucune contrainte et j'allais dire le simple fait d'avoir une contrainte, euh, déjà, c'est fini. Déjà, faire une ontologie, c'est une contrainte, elle est bien suffisante, mais quand j'écris, euh, non, non, pour, pourquoi prendre des contraintes Écrire, c'est être libre. C'est être libre au sens très fort parce que parce que personne n'a nous dicté ce qu'on a à faire, personne n'a nous corriger. Ben, je sais qu'il y a des auteurs, des autrices qui acceptent d'être corrigés. Moi, non. C'est clair parce que c'est c'est pas c'est pas finalement une fierté de ce qu'on écrit. C'est que ce qu'on écrit soit, c'est ce qu'on pense soit. Et la personne qui vous corrigera si bienveillante, si bonne soit-elle, elle n'est pas dans votre cerveau, voilà tout, donc elle ne peut pas exprimer vos émotions pareilles que vous donc j'essaye de faire un travail pour les autres que je supporte assez mal de faire pour moi une fois que c'est écrit, c'est écrit c'est comme la pluie dans la plaine de Nazca on laisse son cerveau ouvert un jour il pleut, même si c'est toutes les 10 000 ans mais cette pluie là c'est la bonne, on ne peut pas la changer donc ça, ça m'inquiète ça de voir que, que tant de gens acceptent des contraintes. Mais c'est pas accepté c'est les créer. C est c est les non créer, mais c'est pas quel boussine. C'est ça plus plus plus qui est qui ah très. Oui, ouais. Essaye, essaye, essaye un paragraphe. Alors oui, merci, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour en revenir juste sur un point de avez évoqué. Euh, je tiens à dire quand même que j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Moi, au contraire, j'aime beaucoup être relu. Parfois, ça passe, parfois, ça passe pas. Mais avec vous, j'ai trouvé que vous étiez extrêmement respectueuse, très sensible à l'esprit du texte. J'ai vraiment beaucoup apprécié vos suggestions. Parfois, je vous disais non. Parfois, je vous disais ah oui, c'est meilleur. puisque ce que j'aurais pu écrire. Enfin, fait, ça a été un travail très agréable. Voilà, je tenais. À merci, merci de cette appréciation parce que, par contre, ce que je veux dans une anthologie. C'est justement ne, ne pas me mettre moi dans le texte. Je veux que j'allais dire l'artiste, mais c'est ça qui convient, donne son meilleur, mais sans moi. Ce sera la thématique du festival, de toute façon. Ouais. Ouais. Euh, on va déjà finir celui-là. Quand on a enfin la thématique, il faut bon, lancer l'anthologie. Et, et d'abord, il y a beaucoup de gens qui aiment bien non. avoir du temps pour écrire. Tout le monde est comme moi, on s'y met la veille. Donc, euh, il, faut il faut que ce soit très tôt le thème. Mais ce n'est pas, pas toujours le, toujours le cas. Cette année, ça a été suffisamment tôt pour que je fasse les appels à, les appels à texte en octobre pour que l'anthologie sorte en juin. Et encore, il y en a qui ont été imprimés mardi matin. Donc, euh... <rire> j'essaye. Si c'est que de moi, je ferai suffisamment de forcing pour que ça sorte tôt. Mais ce n'est pas que de moi, ce n'est pas mon festival. <rire> des remarques non? des points à cl clarifier ou des questions enfin que... <rire> il y a c'est pas une question Moi, je suis pas du bon côté pour les questions euh, non c'est simplement pour euh, te dire euh, je crois hein, notre, notre plaisir à tous notre euh, joie d'être euh, dans cette euh, anthologie et puis euh, te dire eh ben, on est prêt pour la suite merci